Bonjour, je m'appelle Cassie Martin et je suis guitariste classique. Je vais vous interpréter un Pima que j'affectionne particulièrement. Je Merhaba ben à Emre banque de l'Emre, en Turquie, à l'Eskishi, à l'Emre. Je suis Bonjour, je m'appelle Nicolas Saez, je suis un guitariste flamenco français, j'habite à Bordeaux et je vais vous jouer un pima qui m'a beaucoup plu et je poursuivrai par une, une improvisation en me servant de ce même pima. Salve a tutti, sono Francesco Scenzo, chitarrista classico con Influenza Jazz. Quest'oggi suonerò per voi due esercizi tratti dal metodo Pima che mi hanno particolarmente colpito. Bonjour à tous, c'est le duo Témis, Alexandre et Florence. Voilà, on a décidé de vous jouer un petit pima à deux, histoire de pimenter un peu notre après-midi. Voilà, bonne écoute à tous.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 Добрый день! Меня зовут Никита Неделька, я классический гитарист из России. И сейчас я исполню несколько моих любимых упражнений из проекта «Пима». Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ici pour vous présenter le PIMA, les exercices qu'on peut travailler avec la main droite, qui sont très très utiles parce qu'avec des combinaisons vraiment différentes de celles qu'on a l'habitude de travailler en technique pour la main droite. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est le numéro 16288 P-A-P-I, p a m On est donc sur la corde de Mi et de Ré pour commencer, plus l'air. Index sur la corde de sol, mi et sol. Je m'appelle Alexandre Bernou, je suis guitariste classique français. Je joue sur une guitare Dominique Field. et Je vais vous présenter donc deux exercices de Pima Tech Fun. boisson, je sais pas ce que ce serait. Ce qui est sûr, c'est que ce ne serait pas une boisson alcoolisée, parce que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et l'abus de pima pas du tout. Ce ne serait pas une boisson sucrée pour les mêmes raisons, donc je pense que ce serait plutôt de l'autre source. I think if pima would be a drink, it would be something like Turkish coffee. It's strong, it's so short, but it's also delightful. Si Pima était une boisson, euh, ce serait une eau gazeuse, car je la trouve rafraîchissante et pétillante. Donc Il y a tout un exercice où on voit très bien sur le dessus tous les doigtés, en gros. Le schéma donc, est très bien expliqué, il n'y a plus qu'à déchiffrer le petit exercice en dessous. Essayez de jouer le plus fort possible pour bien travailler chaque articulation. Et amusez-vous. Vous pouvez aussi peut-être improviser par la suite. Peut-être que je vous donnerai un exemple. Les deux adjectifs qui me viennent à l'esprit pour qualifier Pima sont ludique et complète. So for me, first quality uh, is a variety. So it's really a uh, good opportunity to play. Uh, Every day new exercise and I'm not tired uh, about playing because every time I play a new beautiful piece, little piece. Je le niveau 2 ou 3, et pour progresser, le niveau 5. Alors, si le Pima devait être une couleur, pour moi, il serait l'arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel contient toutes les couleurs. Et du coup, avec ces schémas Pima différents, on, on a beaucoup de variétés, de sonorités, de, et de techniques main droite, du coup, euh, voilà, aussi variées qu'un arc-en-ciel. I'm a left-handed person and I believe it's quite hard to figure it out how to use your right hand properly if you really need to be very careful about your fingerings. And PIMA is something very strong for uh, left-handed people that uh, they will be easily trained their brains to how to use their uh, all uh, right hand finger.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 une façon d'aborder l'instrument un petit peu différente par rapport aux méthodes traditionnelles. Donc, so, pour moi, c'est une très bonne opportunité de donner des exercices à uh, mes étudiants parce possible de jouer sans without et pour uh, chaque leçon, je peux uh, donner à mes étudiants de nouvelles variantes. Eh bien, je dirais à ce niveau-là que Pima me permet un réveil des doigts le matin, c'est-à-dire que démarrer son travail guitaristique le matin avec ses pièces, quand vous travaillez, je sais pas moi, une rossinienne de Giuliani ou une sonate d'Antonio Rosset, on ne démarre pas comme ça directement dans le dur, il faut s'échauffer, et bien pour l'échauffement, Pima, c'est parfait. En tant qu'artiste, euh, la méthode Pima me permet d'envisager de nouvelles pistes et combinaisons main droite qui pourraient tout à fait me servir dans mon travail de composition. Black like to work on Pima for example, in a beautiful landscape here in Italy on the seaside. Alors, il faut vous dire une chose, j'ai un rêve, c'est que comme je suis d'origine grecque, j'ai la ferme intention un jour d'acheter une maison en Grèce avec la vue sur la mer. Et bien, c'est dans ce type de paysage que je rêverais de travailler Pima, face à la mer, avec un beau ciel bleu et une mer turquoise. Je souhaite que Pima se développe à l'international et que cette technique soit utilisée dans les conservatoires dès le plus jeune âge. That the Pima system, the Pima method, um, will be um, very, very uh, often already for all very soon, and for all students uh, of the worldwide. I wish the project uh, Pima uh, good luck, and I hope that uh, in every country uh, in near future people. Uh, will know about this project and uh, every guitarist uh, will play these exercises. I hope it will be so. So, good luck!